Chers amis, est-ce que vous êtes pour un droit à la paresse ou un droit au travail Est-ce que vous êtes plutôt dans l'équipe de Fabien Roussel, qui de la fête de l'UMA vient défendre sa gauche historique, ouvrière et travailleuse, ou au contraire, plutôt euh, dans l'équipe de Sandrine Rousseau, qui, elle, défend le bobo de centre-ville, qui euh, s'emmerde dans son boulot et qui, du coup, voudrait surtout pas trop travailler, euh, parce que vous comprenez, c'est l'urgence écologiste, si je travaille trop, je vais trop polluer. Okay. Ne répondez pas trop vite à la question <rire> Et faisons, euh, ce que l'on m'a appris euh, il y a déjà très très très longtemps dans mon cerveau perturbé, à euh, se méfier de la manière dont les questions sont posées, et de commencer par refuser les questions, non pas euh, par démagogie politique, mais parce que, euh, simplement pour ma bonne santé mentale, c'est une question qui est politiquement très bien posée, euh, historiquement pas inintéressante, et complètement stupide. Voilà, merci, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Euh, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire, euh, non par là, euh, à l'investisseur sans costume, euh, parce qu'il y a énormément de travail par derrière et que même ce, ce dont on va parler aujourd'hui euh, s'appuie sur énormément de travaux que j'ai publiés sur le site auparavant, sur la chaîne aussi, abonnez-vous à la chaîne, euh, vous pouvez commenter, et je lis pas mal, parfois même je réponds aux commentaires. Donc tout ça m'intéresse. Euh, cette vidéo va être suivie euh, d'un travail sur les retraites euh, également. Euh, je vais reprendre aussi euh, de la géopolitique avec ce qui s'est passé, en, ce qui est en train de se passer en Azerbaïdjan et en Arménie, parce que ça c'est très important. Et j'ai un gros sujet sur l'or qui arrive, avec un peu de retard, désolé, mais il y a des choses très intéressantes. Donc ça c'est le programme des prochains jours, c'est pour ça. Euh, Abonnez-vous à tout ça, et pour revenir sur ce petit bijou de politique, ce bijou euh, un petit peu amer et, et, et euh, de mauvais goût, euh, de, de politique, donc sur cette passe d'armes euh, entre Sandrine Rousseau et Fabien Roussel, si je ne me trompe pas pendant cette vidéo, je pense que ce sera un miracle, euh, qui, euh, politiquement, euh, bah, ça nous montre deux choses. Politiquement, ça nous montre que, un, euh, ces gens euh, font leur petit clientélisme habituel, et de deux, euh, la gauche et de la politique en général... Est en train de toucher les bas-fonds de la médiocrité. Euh, parce que, bah oui, on voit bien pourquoi ils font ça. Euh, donc, euh, Fabien Roussel il est à la fête de l'Uma il défend sa gauche historique. Sandrine Rousseau, elle défend ses bobos parisiens. Et on voit la fracture euh, de la gauche qui, est, qui a eu lieu euh, en, en, en 1983, euh, après le tournant de la rigueur, au moment où euh, Mitterrand a lâché euh, les, les combats historiques de la gauche. Euh, et on nous resserre ça aujourd'hui de manière ultra réchauffée sans aucune intelligence c'est Franchement, c'est pénible euh, d'avoir de, de, de, de la politique qui se fait uniquement euh, sur, euh, de, sur de, de, de, de, du travail de sociologue et de se dire « alors moi je vais m'occuper des populations des euh, 25-45 qui habitent en centre-ville et qui vont avoir des boulots euh, de cadres moyens et supérieurs. Ah, moi je vais m'occuper plutôt des populations 45-75 qui, elles, sont... » C'est un truc qui est insupportable, cette manière de faire de la politique à, à la sondeur. Euh, et pour ça, je vous renvoie aux travaux de Christophe Guilloui, euh, qui sont très intéressants, et qui, lui, euh, pense qu'il euh, y a une faute à, à vouloir euh, casser en petits morceaux euh, la société française, alors qu'il y a une recomposition du peuple, une recomposition populaire qui est en train d'arriver, euh, et qui est totalement invisible dans les sondages, parce que bah, ces gens que passent leur temps, temps à tout couper en petits morceaux. Donc vraiment, allez voir Guilhuie, parce que Guy, lui, donc qui est ce, ce très grand euh, sociologue, qui est celui donc, de la France périphérique, euh, qui vous donne un petit peu l'envie euh, d'aller vous mettre foutre sur, sous la couette euh, et d'attendre que ça se passe, bah, dans ses derniers travaux, paradoxalement, euh, est, il est vachement plus optimiste que beaucoup de monde, euh, notamment parce qu'il bah, voit ce qui est en train de se passer, et il voit la, re, la recomposition du peuple, euh, et qui est exactement ce à quoi ni Roussel ni Rousseau ne travaillent, puisque eux, ils restent dans leur petit, euh, dans, dans leur petit marigot et dans leur petit travail euh, de, de commandé par des sondeurs et par et des, des calculs de nombre de populations. Qui est un, une manière de faire de la politique euh, qui est à, à, à court ou moyen terme en voie de disparition, parce que, encore une fois, euh, cette recomposition populaire qu'a qu très très bien vu Guy Lui euh, va finir par produire ses politiques. Euh, bref, c'était pas le sujet. Donc c'est pour vous dire que politiquement, voilà, on a touché le fond, peut-être pas, <rire> on a encore le temps de creuser un peu, mais on est déjà bien bas. Euh, ensuite, je voudrais faire un point historiquement, parce que le droit à la paresse, moi, c'est un truc qui me tient à cœur, non pas le droit en lui-même, mais le, le, le, le thème du droit à la paresse, parce que moi, c'est un truc que j'ai étudié euh, il y a fort longtemps, quand j'étais étudiant, vous me direz, quand on est étudiant, on étudie. Euh, parce que le droit à la paresse, et, et alors j'en veux un peu à Sandrine Rousseau euh, de ne pas faire référence euh, directement, bien sûr qu'elle sait très bien d'où ça sort, le droit à la paresse, c'est un petit ouvrage de Paul Lafargue, qui était le gendre de Karl Marx et qui date de 1880 à la version plus connue de 1883. Ce texte est un petit bijou. Je vous conseille à tous d'aller lire ce texte. Euh, il est il, franchement, il est écrit, il est, il est merveilleusement écrit. Euh, les analyses, les, les constats sont excellents. Euh, et bah, comme d'habitude avec les marxismes, je, je, souvent je me retrouve très très bien dans nombre de constats. Euh, en revanche, Dès qu'on arrive sur les solutions, là, euh, généralement, je <rire> suis plus très d'accord. Euh, C'est pareil avec Marx. Faut, moi, je trouve Marx est un très grand euh, penseur, un très grand philosophe et sociologue. Euh, mais il faut faire attention sur les <rire> moments où, où il commence à se projeter dans l'avenir, ces théories de progrès permanent. Là, on a des choses qui deviennent hein, tout de suite un peu plus délicates. Mais bref. Allez, c est, c est, cette, cette question est, est intéressante, parce que euh, la Lafargue euh, se, se plonge déjà en 1880 dans, dans, dans une profondeur historique assez importante, puisque le, le, le, le propos principal du livre de la Lafargue euh, est double. Le premier, il est de se dire « attendez, il y a un truc de dingue quand même, c'est que au, déjà en 1880, et encore plus aujourd'hui, on a réussi ». Euh, le, le rêve euh, antique, euh, il cite d'ailleurs Aristote, il me semble, euh, qui est de ne plus avoir à travailler parce que les machines le peuvent le faire pour nous. C'est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin euh, de ne travailler que marginalement, si on veut, euh, à peu près bouffer, à peu près le, se loger, euh, à peu près euh, se chauffer et à peu près se déplacer. Quand je dis « on n'a pas besoin », je suis pas en train de dire que c'est facile pour tout le monde, je suis en train de dire, parce que là, il y a un problème éventuellement de répartition, mais si on voulait vivre, on va dire, à peu près comme en, en 1900, on va dire en, en 1910, qui est une époque où on vivait pas mal, euh, ou même en, en 1960, euh, et là, je parle juste en termes de mode de vie, je ne parle même pas en, en termes d'espérance vie, parce que c'est une époque où on vivait quand même moins vieux qu'aujourd'hui. Donc, euh, c est, c est, c est... il n'y aurait pas besoin de travailler beaucoup, en fait, pour arriver à avoir cette, là, une qualité de vie euh, qui, était, qui, était, qui était déjà, à l'époque, euh, assez extraordinaire par rapport euh, à l'histoire. Mais bref. Euh, et donc, il fait ce constat qu'on euh, on est arrivé à, à une sorte presque d'utopie, et plutôt que justement euh, d'avoir une société qui euh, est capable de jouir de son progrès à l'inverse et Il se rend compte qu'il y a une forme d'esclavagisation du prolétariat et que euh, on, on, vous avez des, des valeurs sociales de travail et de travail des, des journées de 12 heures. C'est-à-dire qu'on est en 1880, on est une époque où quand on dit « le travail c'est bien », c'est travailler 12 heures par jour, euh, 6 jours sur 7, euh, et avec des vacances qui n'existent pas. Donc il euh, faut, faut bien aussi de remettre un petit peu dans, dans le contexte ce qu'on appelle le travail en 1880 et en 2022. Et donc, euh, effectivement, quand on voit un petit peu les rythmes de vie euh, des ouvriers et du prolétariat, si on reprend le terme marxiste à l'époque, le droit à la paresse, euh, on part de très très loin. Et donc, d'un point de vue euh, absolu, on peut, on peut trouver ça étonnant. D'un point de vue relatif, si ces gens pouvaient avoir le droit à un tout petit peu de paresse. Oui, <rire> On leur souhaite tous, en fait, quand vous avez des journées de travail de 12 heures avec un jour par semaine de congés et pas de vacances, oui, et que, vous, et que votre travail, c'est pas enregistrer une vidéo derrière une caméra. Votre travail, c'est de descendre à la mine, c'est de filer du coton, c'est des choses qui sont autrement plus épuisantes. Euh, et donc... Euh, pardon, je regardais juste un truc. Euh, et donc vous avez, euh, vous avez ce, ce, ce droit à la paresse de Paul Lafargue qui euh, vient, vient trouver qu'on n'a pas, euh, on, on, contre toute attente, alors qu'on a les conditions pour pouvoir jouir, on, on est dans une société qui force un travail exténuant. Plus encore, plus encore qu'on avait dans, dans les temps passés. Et, et c'est l'analyse qu'il fait, notre Paul Lafargue, encore une fois, allez lire le bouquin, parce que je ne devrais pas le paraphraser comme ça, c'est que la bourgeoisie a trahi. Et c'est très intéressant, ça, c'est qu'en gros, en 1789, la bourgeoisie est dans le tiers-État, et en 1880, la bourgeoisie a arrêté de travailler, qu'elle n'est plus que dans la jouissance, et à l'inverse, alors qu'elle est dans la jouissance, elle exige le sacrifice de l'immense majorité de la population. Et ça, c'est assez intéressant, parce que on se rend compte que la sécession des élites... Euh, que l'on observe depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. Et en fait, c'est la même chose qu'on a euh, à la fin, euh, pendant, on va dire, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est là que ça devient le plus, euh, le plus patent. Et donc, historiquement, on, on a là quelque chose de, de, de, de très intéressant. Et euh, là, ce qui est un peu malheureux, si vous voulez, c'est que euh, le, le, la deuxième moitié du XIXe siècle, ça ne nous amène pas euh, à des avenirs très glorieux. Parce que si on commence à regarder euh, les guerres à partir de ce moment-là, entre euh, les, les guerres de Crimée, euh, la guerre de 1870 et euh, Première et Deuxième Guerre mondiale, <rire> je ne sais pas si l'avenir est très rose. Euh, mais euh, on, on est dans cette profondeur historique. Qui est que il euh, y a effectivement euh, dans cette défense euh, du travail ou de la paresse euh, une opposition euh, entre euh, le travail et le capital et qui est importante. Et on peut pas, et, et j'en veux beaucoup, euh, veux beaucoup à la, à, à, aux réactions de la droite euh, qui ne prennent pas en compte ça, qui prennent pas en compte que oui, le droit à la paresse de Paul Lafargue, oui, il est marxiste, mais en 1880. Euh, son constat est juste euh, et, et, et que encore aujourd'hui, euh, la sécession de la haute bourgeoisie est destructiste et destructrice, pardon. Et c'est intéressant d'avoir cette profondeur historique-là. Et alors bien sûr, c'est sûr que dans la bouche de Sandrine Rousseau, on n'a pas ça. Et que si on s'arrête là, et si on n'a pas un peu de culture, et si on ne sait pas que le droit à la paresse, c'est ce texte de Lafargue, et si on ne sait pas que derrière, euh, vous avez cette opposition entre Lafargue et Adolphe Thiers, euh, qui, euh, qui, qui est le, le, le grand défenseur de la bourgeoisie à cette époque-là, euh, vous pouvez pas, on on peut pas, on peut pas comprendre, et, et, et, et du coup, faut, faut pas prendre Sandrine Rousseau pour une imbécile, ce qu'elle n'est pas. Bref, ça c'était sur la profondeur historique qu'il faut vraiment avoir. Euh, et je vais faire après un troisième point qui va pas être très long, paradoxalement, même si c'est mon sujet central, qui est sur euh, l'aspect économique des choses, et que la question n'a aucun sens économiquement. Euh, la question n'a aucun sens pour une raison assez simple, euh, c'est que... Euh, on fait euh, une, une erreur grossière quand on parle de droit au travail ou pas, ou de droit à la paresse, que on, quand on oppose le droit au travail et le droit à la paresse, c'est que, à mon avis, selon, selon mon analyse, dans le travail, il faut dissocier deux choses. Il faut dissocier euh, le temps de travail et le nombre de personnes qui travaillent. Et ça, c'est pareil, ceux qui me suivent depuis un moment euh, le savent très bien, euh, que, à mon avis, le vrai combat n'est pas sur le temps de travail, il n'est pas, comme Sandrine Rousseau vous le dit, sur la semaine de quatre jours, euh, il n'est pas sur l'urgence écologiste de moins travailler, qui est une absurdité totale, parce que si vous voulez, par exemple, faire baisser euh, les engrais, ben, si vous voulez compenser les engrais, vous allez avoir besoin de plus de main d'œuvre. Juste un exemple comme ça, vous avez tout un tas de choses, il y a absolument... Aucune évidence, euh, aucune évidence, aucune preuve plutôt, pardon, que euh, si vous voulez polluer moins, il faut travailler moins. Euh, ça c est, c est, en tout cas, c est, c est, c est, ces choses-là, ça marche dans un cadre analytique euh, extrêmement pauvre, euh, et j'allais dire stupide. En tout cas, décorrélé de la réalité. Mais bref. Euh, et, et donc... Le, le, le, le vrai, et c'est là où j'en veux aussi à ces politiques, c'est que ces gens qui sont de gauche et qui viennent parler, tout le monde parle du travail, mais on ne fait jamais cette distinction entre le temps de travail et le nombre de personnes qui travaillent. Enfin, non, on ne fait jamais cette distinction, parce qu'en France, quand on parle de travail, on parle toujours de temps de travail. Et parce que, d'une certaine manière, on peut les, les réconcilier en quatre secondes, Fabien Roussel et Sandrine Rousseau, parce que si on se dit bah, « moi, je suis d'accord avec Fabien Roussel, il faut avoir du travail pour tout le monde, et je suis aussi euh, d'accord avec Sandrine Rousseau, euh, une fois qu'on a du travail pour tout le monde, on n'a pas besoin de travailler trop non plus ». Euh, alors là où moi en revanche je suis euh, en énorme désaccord avec Sandrine Rousseau, c'est que euh, le donc Sandrine Rousseau vous dit elle veut légiférer en vous disant qu'il euh, faut passer à la semaine des 4 jours et elle eh vient vous expliquer que euh, les allocations sont quelque chose de très important, euh, parce que c ce sont les allocations qui permettent euh, justement de quitter son travail et qui permettent de ne pas euh, être l'esclave de son travail. Et ça, c'est faux. C'est radicalement faux. Euh, les allocations, je suis désolé, euh, ça sert à une chose, euh, ça sert à euh, la dignité humaine, et ça sert à ce que vous puissiez ne pas crever de faim. Mais euh, ça ne sert pas euh, à vous donner le loisir euh, d'apprendre la guitare, si euh, vous voulez apprendre la guitare plutôt que euh, et lâcher votre boulot euh, de plombier zingueur ou je sais pas quoi, ou euh, d'informaticien bas de gamme dans je sais pas quelle boîte. Mais la question, c'est pas fait pour ça. Je suis désolé. Euh, si vous voulez apprendre la guitare, eh ben, euh, le, déjà, vous ne travaillez pas 70 heures par semaine, donc vous avez du temps pour apprendre la guitare, vous avez le temps pour vous former, et puis vous avez le temps pour faire les deux en même temps. Euh, en revanche, et c'est ce qui est très important, si vous voulez donner une sécurité, justement, si vous voulez donner euh, aux, aux gens qui travaillent euh, la sécurité de pouvoir changer d'emploi facilement, le mieux, mais le mieux que vous puissiez rêver, c'est le plein emploi. Parce que quand il n'y a pas de chômage, quand tout le monde travaille, et ben, vous avez cette tension en faveur du salarié qui est que s'il n'est pas content, il va se barrer et il va aller chercher un autre travail ailleurs, il le trouvera parce que vous êtes en situation de plein emploi et qu'il n'y a pas des hordes de personnes qui attendent à votre pôle emploi tous les matins pour prendre votre place. Et c'est pour ça que je trouve que la question est très mal posée et que c'est n'importe quoi. C'est que si, plutôt que de se dire « tiens, on va baisser le temps de travail », et on va faire toutes les lois possibles et imaginables euh, pour euh, dissuader les gens d'aller chercher un boulot, parce que je suis désolé, on est quand même dans, dans une situation un peu comme ça en France, et qu'à l'inverse, on faisait l'inverse, on disait « vous savez quoi, le temps de travail, vous travaillez autant de temps que vous voulez ». J'exagère, parce qu'on est, est quand même pas des bêtes, mais... Enfin, après tout, en France, on est le seul pays de, de l'OCDE où on a un contrat de travail dans lequel on n'a pas un nombre d'heures travaillées par mois ou par semaine. <rire> on est les seuls à avoir un contrat de travail dans lequel il n'y a pas une durée spécifiée en heures, mais simplement en jours. Mais bref, euh, si, vous faites, si, si, si vous vous attachiez euh, à, au plein emploi, vraiment au plein emploi, pas seulement dans, dans les programmes électoraux, bah derrière, vous auriez, vous auriez une situation beaucoup plus favorable aux salariés. Et vous pourriez avoir à ce moment-là, non pas un droit à la paresse, mais un rapport de force qui fait que oui, vous pouvez prendre le temps de souffler, oui, vous pouvez prendre le temps de faire d'autres choses. Et du coup, j'en veux énormément à ces gens-là de ne pas se rendre compte que le vrai combat aujourd'hui, ça serait de se dire, il ne s'agit pas de parler de temps de travail, comme fait son santé il s'agit de parler de nombre de personnes qui travaillent et d'aller chercher le million d'emplois ouvriers qu'on a détruit en France depuis 20 ans, qui est un scandale absolu, d'aller chercher toutes les lois européennes qui nous ont fait délocaliser, et qui nous font qu'aujourd'hui, on, on a une balance commerciale qui est absurde. Absurde J'ai une... écrit là-dessus. On a dépassé 1000 milliards de déficit commercial cumulé depuis l'an 2000. Euh, c'est une saignée, c'est une saignée ce truc. Et donc si aujourd'hui on commençait à se dire, mais attendez, euh, on, on, on va faire une pause, euh, on, on va peut-être, désolé, hein, on va remettre des, quelques frontières pour se protéger un peu, pour redonner un travail à tout le monde, se remettre au boulot, euh, et quand je dis se remettre au boulot, je ne suis pas en train de se, je pas, se remettre au boulot euh, 72 heures par semaine, comme il faisait en 1880, mais qu'on soit plus nombreux à travailler. Vous savez très bien euh, qu'on soit plus nombreux, parce que si quand on est plus nombreux à travailler, il se passe deux choses. Premièrement, c'est que bah, vous produisez plus de richesses. Euh, un pays comme la Suisse, euh, je, je vais répéter ça, c'est aussi quelque chose d'un travail que je fais depuis longtemps et que je répète souvent. En Suisse, vous avez 6 euh, personnes qui travaillent pour en nourrir 10. En France, on est à 4. C est, c est, pour le dire autrement, vous avez 50% de gens qui travaillent en plus pour ramener le bife-tech à la maison en Suisse. C'est énorme, c'est la différence entre un pays riche et un pays en voie d'appauvrissement, si ce n'est... Euh, non, on, est, on va dire qu'on soit déjà un pays pauvre, mais quand même. En Allemagne, c'est 5. On a un entre deux. C'est 5 sur... Et donc, on a de la marge. On a de la marge, et si on regarde historiquement, euh, il ne faut pas croire qu'en France, pendant les Trente Glorieuses ou à d'autres époques, on avait euh, des, des statistiques qui étaient incroyablement supérieures aujourd'hui, mais on était sur des époques où vous aviez encore beaucoup de monde, notamment euh, dans l'agriculture, qui, sans avoir de travail, avaient des activités productives. C'est-à-dire que quand vous travailliez à la ferme, vous n'étiez pas forcément employé, euh, et pour autant, vous étiez dans votre ferme, vous aviez un travail extrêmement productif. Donc il faut faire attention aux comparaisons dans le temps. Euh, et l'autre chose, c'est qu'une fois que vous arrivez à un plein emploi, eh bien, vous avez un rapport de force qui se rééquilibre entre le capital et le travail, et ça c'est une autre chose que je répète très souvent et que je, répète, je vais répéter encore ce soir. En France, enfin, dans, dans, dans, dans nos économies, on parle du PIB, mais on calcule aussi euh, ce qu'on appelle la valeur ajoutée d'une économie, c'est-à-dire euh, toute la, la richesse qui est créée euh, à partir euh, des, des ressources que nous utilisons. Donc on est sur un, un chiffre qui n'est pas très très loin du PIB, mais dans lequel euh, vous enlevez les importations et deux, trois autres choses. Euh, ce faut, dans la valeur ajoutée, il faut vraiment prendre un truc, vous prenez une matière qui vaut tant, vous en sortez une autre qui vaut tant, et c'est la différence. Euh, et donc cette valeur ajoutée euh, de l'économie, euh, vous la retrouvez dans les comptes de l'État qui sont publiés chaque année, qui est un document que, qui est publié par l'INSEE et que je recommande à tout le monde, ça aussi dans les comptes de l'État, vous avez cette valeur ajoutée, et vous pouvez retrouver la répartition de cette valeur ajoutée, euh, en tout cas dans les, de la partie privée. J'ai pas encore fait la partie publique, il faudrait que je m'en occupe, ça fait très longtemps que j'ai dit que j'allais m'occuper de la partie publique, euh, parce que ça sera intéressant de, de, de voir un peu comment, euh, à quel point ça nous plombe aussi. Mais sur la partie privée, donc sur le, le, la valeur ajoutée, elle se, elle se, se, se répartit assez grossièrement, elle vous avez 95% de la valeur ajoutée qui se répartit entre le capital et le travail. Hein, pour les pros, en gros, vous avez le BE, euh, l'excédent brut d'exploitation, qui est en gros la part euh, qui, euh, qui va au capital, euh, et ensuite tous les revenus euh, qui vont aux salariés. Et là, pour le coup, je, je prends tout compris. Hein. Je prends pas que les salaires. Euh, je prends euh, tout, tout les, tout les, tous les revenus, euh, oui, y compris les, les, les revenus sociaux. Euh, et il faudrait que je vérifie ça, pardon. Excusez-moi, j'ai un doute tout de suite euh, sur comment, comment, euh, comment l'INSEE calcule ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un chiffre qui est très brut. Non, non, non, c'est un chiffre qui est brut, c est, je me trompe. Excusez-moi, pardon, je ne suis pas sûr que je couperai ça, mais c'est un chiffre qui est brut, pardon. C'est vraiment, euh, c'est avant toutes ces, ces, ces redistributions, c'est vous avez une valeur ajoutée. Combien va aux salariés et euh, combien va euh, à la société Aux détenteurs du capital de la société. Désolé. Euh, et donc, cette valeur ajoutée, en 1980, elle est répartie à 75% pour les salariés et 25% pour les détenteurs du capital. Et dans les années 80, euh, cette, euh, vous avez un, un, une modification très importante et euh, assez vite, dans les années 90, on arrive à 60% pour les salariés et 40% pour euh, le, le, le capital. Donc vous avez une augmentation massive de la part du capital dans la valeur ajoutée. Vous avez un accaparement parce qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a, a pas de justification, il n'y a pas d'utilité à ce que le capital prenne 40% et pas 25%. Il y a, enfin, il y a, franchement, il n'y a pas d'utilité. C'est pour ça qu'on peut parler, à mon avis, on peut parler d'accaparement et ça fait longtemps que c'est comme ça, et le problème, quand ça fait longtemps que c'est comme ça, c'est que, vous pourriez dire, bon, bah, ça fait longtemps, euh, c'est pas grave. Si, parce que ça s'accumule. C'est-à-dire que des salaires que vous ne versez pas pendant un an, dix ans, 20 ans, 30 ans, c'est énorme. Il faut comprendre que ce, ce, ce différentiel... Entre 60% de la valeur ajoutée ou 75% de la valeur ajoutée qui va au salaire, c'est 200 milliards de salaires que vous avez pas tout, qui ne tombent pas tous les ans. Qui <coughs> ne sont pas tombés en 2022, qui ne sont pas tombés en 2021, qui ne sont pas tombés en 2020, qui ne sont pas tombés en 2019. Et donc tout ça, ça fait euh, derrière un État qui doit s'endetter pour compenser euh, ces salaires qui n'ont pas été versés, et ça fait un truc totalement dysfonctionnel et que bah, si vous étiez dans une situation de réellement de plein emploi, si vous aviez une force politique qui s'assurait du plein emploi, elle s'assurerait également de euh, justement de ce bon rapport de force entre euh, le capital euh, et, et, et le salaire et le travail, et on aurait quelque chose de, qui marcherait. Et, et, et là, c'est pas du tout ce qu'on a, euh, et, et, et c'est pour ça que euh, je trouve que la question « est-ce que vous êtes plutôt pour la, la paresse ou le travail ?» est extrêmement mal posé parce que la première chose c'est qu'il y a, y a un, un principe de réalité qui est que euh, je suis pas sûr qu'aujourd'hui on soit dans une situation où la paresse est beaucoup d'avenir euh, entre les crises qui arrivent les guerres qui arrivent euh, entre l'horizon qu'on a devant nous euh, euh, je sais pas de manière euh, simplement de, une optique de survie je sais pas si la paresse est le meilleur choix euh, mais en tout cas, euh, vous n'avez pas besoin d'opposer les deux, à partir du moment où vous comprenez qu'il faut faire la différence euh, entre le temps travaillé et le nombre de personnes qui travaillent, et qu'aujourd'hui, ce qui pêche en France, c'est le nombre de personnes qui travaillent. Euh, et encore une fois, quand du nombre de personnes qui travaillent, vous avez, vous avez deux manières de voir les choses, parce qu'on n'est pas obligé euh, d'avoir tout le monde en salarié mais euh, simplement d'avoir aussi un, un travail qui soit plus facile. Qu Aujourd'hui, quand vous voulez euh, travailler c est, c est, administrativement, c'est l'horreur. C'est très compliqué, en fait, de travailler en France aujourd'hui. Et si Fabien Roussel voulait vraiment mettre en œuvre euh, ce, ce, ce, son droit au travail, il devrait rendre le travail beaucoup plus facile. Et rendre le travail beaucoup plus facile, encore une fois, ça, ça, ça aide le plein emploi. Et quand ça aide le plein emploi, ça aide le travailleur. C'est ce très important. Donc moi, à la fin, si vraiment il fallait choisir, à la fin du fin, moi, je suis plutôt équipe Roussel, parce que... Mais sauf qu'il ne le fait pas dans ce sens-là, sauf que lui, c'est perverti. Mais euh, c'est n'est pas faux qu'en facilitant le travail, euh, en fait, vous aidez les travailleurs parce que euh, en, en, en, en augmentant l'offre d'emploi, bah, vous, vous, vous augmentez le, le, le rapport de force pour euh, les, les salariés et les employés. Et, et ça, c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. C'est pas d'une loi qui vient vous expliquer qu'il faut travailler quatre jours au lieu de 5 comme voudrait Sandrine Rousseau. Euh, c'est pas euh, pas d'un revenu, euh, un revenu universel. Parce, non, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de retrouver la dignité du travail. Parce que, c'est la dernière chose, je vais finir là-dessus, euh, le droit à la paresse, ok, très bien. Maintenant, moi, de mon expérience à moi, euh, et je pense qu'elle est assez partagée par beaucoup de monde, euh, le travail, c'est une dignité. C'est prendre sa place dans le monde. Et qu'on a parlé de droit dans toute cette vidéo, euh, moi, j'ai aussi appris, à l'époque, que euh, en, en, les, chaque citoyen avait des droits et des devoirs. Et qu'on avait de droits qu'à mesure qu'on avait aussi des devoirs, et qu'il fallait équilibrer, équilibrer les uns et les autres. Et qu'à mon avis, c'est bien de parler de droits, mais moi je pense qu'il y a un premier devoir qui est essentiel, c'est celui de prendre sa place, sa place dans le monde, sa place dans la société, et que euh, si on réfléchissait chacun à la place qu'on veut prendre, on arriverait peut-être à, à des choses plus intéressantes que le bout de gras euh, qu'on veut avoir euh, plutôt que celui de l'autre. Allez, moi je m'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura intéressé. Encore une fois, abonnez-vous, on a un programme vachement bien pour les prochaines jours et semaines, et moi je vous dis à votre bonne fortune.